Comme ambassadrice de France auprès de l'OTAN, je suis représentante euh, au Conseil de l'Atlantique Nord. Je dirige une équipe de 80 personnes, de civils et de militaires. J'exprime donc les positions de la France, j'écoute euh, les positions euh, de nos alliés et je négocie les textes euh, du Conseil Atlantique qui sortent comme des déclarations de l'OTAN euh, vers le grand public pour veiller à la défense euh, de l'ensemble de la zone Euro-Atlantique. La spécificité de, de, de l'OTAN, c'est qu'on euh, est tous logés, toutes les délégations sont logées au siège de l'OTAN, qui est donc ce lieu extrêmement sécurisé dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et chacun donc est voisin en fait hein, pour euh, délibérer, euh, se consulter en petit groupe, en bilatéral, euh, de façon à comprendre la position de l'autre, exprimer euh, la vôtre, convaincre, objecter, euh, faire des compromis. C'est le sens de cette euh, devise: euh, animus in consolendo liber C'est-à-dire euh, l'esprit euh, l'esprit est libre euh, dans la concertation. Et c'est important euh, de comprendre que autour de cette salle. Chaque nation a une voix. Et donc, aucune décision n'est prise sans l'accord de la France. Ici, on se prononce à l'unanimité. J'aime représenter la France. Euh, j'aime défendre les positions françaises, j'aime comprendre les positions des autres, j'aime que mon pays comprenne les positions des autres, j'aime que mon pays euh, euh, porte une, euh, une voix à la fois spécifique et utile sur la scène internationale. Et donc, euh, ça m'a amené assez naturellement à, à, à ce métier de, de, de diplomate, euh, qui est un métier extrêmement riche, extrêmement divers, hein, où on peut à la fois euh, euh, représenter euh, euh, la France dans une instance multilatérale comme je le fais au Conseil de l'Atlantique Nord et en même temps représenter la France euh, auprès d'une société comme je l'ai fait à Istanbul où le poste de consul général, vous voyez c'est vraiment un poste où vous exercez aussi une influence vis-à-vis -vis de différents secteurs de la société civile. J'ai donc commencé ma vie professionnelle en Ukraine comme stagiaire de l'ENA le premier semestre 1997 où je me suis à la fois confrontée à une société en pleine en plein dégel en fait, on était six ans après la fin de l'URSS et en même temps je me suis confrontée aux, aux idées préconçues, préconçues qu'on peut avoir parfois euh, sur un pays. Par exemple, quand je suis arrivée en Ukraine, on disait il y a deux Ukraines, il y a une Ukraine. Russe euh, à l'est et une Ukraine une ukrainienne euh, à l'ouest. Hein. Mais les Ukrainiens qui parlent russe ou ukrainien comme première langue euh, avaient une conscience nationale. Hein, et cette conscience nationale, elle, elle s'est affirmée de plus en plus. Et que cette conscience nationale, elle s'est forgée euh, non seulement euh, dans les tragédies du passé, et notamment euh, euh, la famine euh, qui a été imposée par euh, Staline à l'Ukraine dans les années 30, ce qu'on appelle le Rolodomor. Euh, et donc les Ukrainiens avaient cette conscience nationale, qu'ils soient russophones ou ukrainophones, hein, qui viennent de l'Est ou de l'Ouest, mais également euh, cette identité nationale, elle se forgeait dans une expérience démocratique. Et à chaque fois que je me suis rendue en Ukraine, euh, je me suis euh, rendue compte que euh, c'est cette expérience euh, démocratique qui n'est pas facile euh, en Ukraine. Il y a encore des enjeux de réforme, de corruption, euh, qui a fait évoluer la société ukrainienne vers une conscience euh, nationale. Hein, et où on voit aujourd'hui la vigueur de ce sentiment national. Donc ce stage en Ukraine, il a sans doute forgé ma vocation diplomatique dans la mesure où il m'a amenée euh, à penser contre moi-même, à penser contre un certain nombre de, de, de mes préjugés. Et je pense que euh, quand on est diplomate, hein, euh, il est important euh, de parvenir à penser contre soi-même, parvenir à, à, à remettre en cause ces euh, réflexions initiales euh, et euh, confronter nos... nos nos réflexes à la réalité de terrain mais aussi à la position des autres. Et c'est ça aussi un diplomate, c'est quelqu'un qui arrive à la fois à se décentrer et amener les autres à se décentrer eux-mêmes de façon à trouver des solutions de coopération entre des États qui sont tous souverains et qui ont tous leur, leur angle d'approche. Mon message euh, aux jeunes filles qui euh, ont envie d'être diplomate mais qui se demandent si c'est un métier pour les femmes, c'est « allez-y euh, ». D'abord parce que euh, c'est possible. Euh, moi j'ai trois enfants, euh, j'ai euh, concilié euh, une vie euh, privée, euh, une vie de famille avec euh, une vie professionnelle. Donc… Euh, Allez-y, c'est possible. La diplomatie française a besoin de talent, elle a besoin d'hommes talentueux, elle a besoin de femmes talentueuses, mais aussi la motivation à défendre les couleurs de la France. Donc, sans hésitation, allez-y.